Cette semaine, nouveau rendez-vous avec Kevin, manager de l'agence ADEVA de Rennes, qui est un poste de préparateur de commande pour moi. Suivez-moi Salut Kevin Bonjour comment vas-tu depuis la semaine dernière Très bien et toi Très bien. Bon alors il paraît que tu as un job pour moi cette ah, semaine j'ai un super job pour toi, c'est un poste de préparateur de commandes. Alors explique-moi en quoi ça consiste. Eh bien hein. c'est simple, tu vas réceptionner la marchandise, donc okay. tu vas avoir par rapport à ça donc, des bonnes commandes, tu vas les scanner, tu vas les comprendre exactement où ça va. Ensuite tu vas préparer la commande pour tes clients, donc évidemment l'emballage de la commande, et ensuite la préparer et la mettre en disposition dans des rôles prévus pour ça justement. Okay. Les rôles c'est les petits chariots. Ah, ça Ah c'est les beaux chariots justement. Okay. justement. Bon et les qualités qu'il me faut pour ce job. Il faut être rigoureux, il faut être il faut avoir envie d'évoluer parce que l'entreprise où tu es aujourd'hui va te permettre d'évoluer justement. Donc c'est une chance aussi pour toi à saisir. Et puis il faut évidemment respecter les conditions de sécurité et les conditions de l'entreprise. Okay. D'accord. Et je suis tout seul Ah non, tu seras encore une fois jamais tout seul, mon cher Jerry. Tu seras toujours accompagné, là en l'occurrence, d'une marraine, pour t'expliquer l'émission, pour t'aider à comprendre directement le rôle okay. et ton poste. Merci Kevin, moi j'accepte la mission. Ben de rien Jerry, avec plaisir. Alors ce que je t'invite à faire pour postuler, c'est de nous rejoindre directement à l'agence. Et avec moi Jerry, on va essayer ton contrat. Allez, merci. Voilà ton contrat. Merci. Et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle mission.